Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment transférer, comment envoyer vos cardenaux de votre compte Lbank ou Binance vers votre euh, compte Nami Wallet. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, spécialement pour éviter d'être longue, on va envoyer les cardenaux du compte Lbank. Déjà, je vais vous montrer comment acheter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 je vais vous inviter à vous connecter sur votre portefeuille Nami Voilà, Je vous ai montré euh, la dernière fois comment créer son portefeuille pas à pas. Voilà, si vous n'avez pas euh, regardé cette vidéo, elle va simplement s'afficher en description euh, tout en haut de la de, de, de, Le lien va s'afficher en notification tout en haut de la vidéo. Maintenant, euh, vous allez simplement vous connecter à votre compte Nami en cliquant sur... Euh, L'icône là au niveau de la barre des favoris. Vous cliquez sur l'icône qui est épinglée là. Ensuite, vous voyez Receive là. Et vous allez simplement cliquer sur Receive pour copier votre adresse de réception des cardinaux ici. Maintenant, là, on n'a pas encore les cardinaux. Qu'est-ce qu qu qui va se passer On est dans notre compte LBank. On va simplement aller euh, dans Trade. Euh, au préalablement, j'ai à taper sur la barre de recherche et vous tapez simplement Ada USDT. Si c'est les USDT que vous avez, vous cliquez sur « Buy ». Voilà, vous cliquez sur « Buy ». Ensuite, en fonction de euh, la vidéo, c'est juste pour la démo. Hein. J'espère que ça pourra même acheter les dollars-là. OK, donc en fonction de votre solde, vous achetez. Et moi, vous mettez au niveau de... Vous mettez à « Market ». Rassurez-vous de mettre « Market ». Ensuite, vous sélectionnez euh, la quantité du USDT que vous voulez utiliser. Donc, vous pouvez écrire ici, par exemple... Euh, 7, bon moi je mets en fonction du solde dans le L Bank là, je mets 7, je peux mettre le total, donc je peux mettre 100%, mais ici vous pouvez modifier en mettant 100$, 10$, ce que vous voulez, et puis je mets buy ADA, voilà, vous voyez, ça a mis place, successful, là on est sur le téléphone, on est sur LBank, ensuite, ensuite quand c'est fait, je viens dans Wallet au niveau de mon compte LBank. Et vous verrez que mes cardenaux sont là. J'ai acheté six cardenaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va simplement envoyer nos cardenaux. N'est-ce pas Je vais cliquer sur Withdrawal. Donc, suivez bien. On clique ici sur Withdraw, N'est-ce pas Donc, je clique sur Withdraw. Excusez. -moi. Voilà. J'ai été un peu interrompu parce que euh, sur, euh, sur LBank... Apparemment, les. Sur Elban, les, les retraits sont suspendus pour un moment. Voilà. Eux, bah, euh, alors, ils il, il suspendent un peu trop les retraits sur les, les, les cryptos. Je sais pas trop pourquoi. Ça fait pas vraiment sérieux. Donc, voilà, j'ai suivi sur pour vous montrer. Mais euh, euh, déjà, l'achat des Cardenaux. Vous avez vu comment ça se passe avec vos ISTC, c'est le même principe sur Binance. Donc voilà, on va continuer avec Binance pour vous montrer comment transférer vos euh, ADA de votre portefeuille Binance vers, euh, vers, euh, oui, vers votre portefeuille Nami Wallet. Donc tout simplement sur Binance, voilà, vous sélectionnez vos ADA, vous cliquez sur « Withdraw ». C'est via crypto-network. à via crypto via email. Phone. Recipe. Ok. Donc, voilà. Je, je sélectionne le premier. Donc, crypto-network. Ici, on vous dit press to paste. Donc, l'adresse que vous cliquez ici au niveau de receive, c'est cette adresse-ci que vous allez soit, la, soit scanner, soit cliquer sur copier ici pour copier l'adresse et aller coller dans votre compte Binance. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais scanner. Voilà, je vais scanner euh, l'adresse du portefeuille. Voilà, donc voilà, j'ai scanné l'adresse. Voilà, voilà ça détecte automatiquement que le réseau est Cardano Donc, tout ce que je fais maintenant, je mets quoi Je vais mettre mes cardenaux. Moi, je vais sélectionner le maximum. Je vais sélectionner le maximum. Donc, je clique simplement sur withdraw. Je confirme. Je clique sur Send Code. On va m'envoyer un code euh, dans mon mail. Et ensuite, je vais venir coller ce code-là ici. Et après cela, coller le code de vérification de Google Code. Et après, je vais cliquer sur Submit. Donc, Submit. Voilà. Après quelques minutes, normalement, on verra euh, nos cartes de dans maximum 5 minutes, on verra nos cardinaux dans le compte Cardenaux. Donc, on en a fini avec Binance. Ok, les amis. Donc, euh, après pratiquement euh, 5 à 10 minutes, vous verrez vos Cardenaux bien positionnés là dans votre compte Nami Wallet. Quand vous avez maintenant vos cartes Dans la prochaine vidéo, je vous, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment déléguer vos cartes avec Nami Wallet. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager, n'hésitez pas, pas à liker pour m'encourager abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.